Bon, je crois qu'on peut arrêter de courir maintenant. Oui, je pense qu'on les a semés. En plus, il va pas tarder à faire nuit. Regardez. Mais enfin, avec tout ça, j'ai pas récupéré ma pièce, moi. C'est super, cette impression de ne pas exister. Ah, pardon, Hello, tu disais Je disais qu'il commençait à faire nuit. Ah oui, tiens, tu as raison. On devrait peut-être trouver un abri. Qu'est-ce que tu en penses, ildra Tiens, hein il est passé où Venez voir par ici. Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que t'as trouvé Vous avez vu ces arbres On dirait de la... de la pâte à modeler. Plédo, c'est plus malin avec tes mains Hein Là je crois que les pubs lui montent à la tête Si tu le dis Enfin bref, on ne devrait pas trouver un abri plutôt que de rester planté là Ouais mais où Bah je sais pas moi, je pense qu'il faudrait essayer... Chut. Comment ça, chute Non mais tu sais à qui tu parles là Chut Non mais tu entends ça, Hello, il mais me... Mais chute Non mais tu vas pas t'y mettre aussi, non Non mais tais-toi, j'ai cru entendre quelque chose Ah oui, tu as raison Bah oui, je sais, j'ai toujours raison On y va Eh, hey, c'est moi qui décide Ouais, ouais... Genre, c'est toi qui décide, maintenant. Bah oui, je te rappelle qui dirige Piece. Ah, c'est donc ça. Je me demandais aussi ce que tu foutais dans ce groupe. Bon, on y va Oui, oui, Hello du calme. Tu me demandes à moi de me calmer Et tu bien sûr de toi, là Non, mais je rêve, tu me pars sur un autre ton jeune homme. Ne fais pas le malin avec moi. Sinon, on se bat sans problème. Oh, je fait un jour de karaté. Mais... Tais-toi Hello t'as tes règles ou quoi Ick, tu redis ça encore une fois. Eh hey, mais c'est de la musique. Et elle se rapproche. Oh, mais ça me dit quelque chose. Mes amis sont déjà pas des anges. Suivez-nous, venez visiter. Je crois qu'on est les invités. Voici Halloween, voici Halloween. Je suis déjà amoureux de Trouille. C'est ça, Halloween. J'adore déjà cette ville. C'est normal, tu es déjà une casse-couille. Cette ville est remplie d'idées noires, ça me redonne tout plein d'espoir. Non, ne faites pas de mal par pitié, en plus j'aime pas trop les araignées. Ah, des araignées C'est Halloween C'est ça, ça Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween C'est la ville de la nuit Tipo, est-ce qu'on peut rester ici Tu plaisantes, tu dis des bêtises, je déteste aussi les grosses surprises. Au coin de la rue, il y a des inconnus. Qui pour vous faire peur Bouger noir. Gélatine. Une fleur. Quoi Bah quoi Mais il est charmant euh, C'est pas possible d'être aussi plaisant que ça. J'ai fait une bêtise Non, sans blague, t'as pas l'impression qu'une fleur fait tache dans cet univers de peur bah, justement, je voulais l'éclaircir un peu. Ah, le chien parle de fleurs. Non, mais moi, oh, fait, dégueulasse. Moi, je suis méchante. Oh, tué je suis ouais, méchante. <rire> les amis, -moi Vite, fuyons. Oui, eh bien, bravo, pot, hein. C'est bon, de hein, toute façon, moi, je voulais bah, pas moi rester si, ici. T'aurais pu faire un effort. C'est l'égoïste. Ah, putain, j'ai mal au ventre. Oh non, oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est pas possible. Et merde En plus, ces deux cons s'éloignent tellement ils ont peur. Ah, c'est bon, j'ai tout dans mon sac. Oh, oh non, non, les monstres se rapprochent. Et je peux pas aller plus vite, sinon je vais tuer mon Jean. Ok, ça se complique vraiment. Des vampires Je suis dans la... Euh... Typo Typo Qu'est-ce qu'il y a C'est pas le moment de tailler la discute, là Mais... Le problème, c'est qu'Elo... Je sais qu'elle a un problème, c'est même le problème de tout ice Je m'attendais à un ta gueule mémorable de ta part, Elora. Ah zut, elle est pas là. Je crois qu'elle n'a pas pu suivre le rythme. Oh, regarde, un chien qui transporte un message. Comme quoi, le monde de Disney est imprévisible. Oh non. Retiens, oh, l'eau prisonnière. Et elle se fera manger par les vampires sauf si on se rend. Ouais, c'est ça, ouais. Et une fois qu'on se sera rendu, ils vont tous nous bouffer. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors Rien. Comment ça, rien Écoute, pour une fois, que j'ai un moyen de m'en débarrasser. Quoi Mais c'est dégueulasse Ah oui Et quand t'as mis du ketchup dans ton bonnet et que tu t'es retrouvé tout rouge, c'était pas dégueulasse de sa part Si, mais bon, voilà... Euh... Bah voilà, donc on la laisse sur place et on se casse. Et les autres Comment ça, les autres Bah, à ton avis... Comment ils réagiront quand on leur annoncera la nouvelle que celle qui fait la cuisine et qui paye les dettes de la plupart des gens a été abandonnée par ta faute. Ah euh, comment ça abandonner J'ai jamais dit qu'on allait l'abandonner moi. En plus j'ai une super idée. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Ah mais ça fait mal Où est-ce que je suis là <rire> <rire> euh... Qui est là Je suis Oogie Boogie et on va bien s'amuser ensemble. <rire> s'amuser Mais, mais qu'est-ce que vous allez faire de moi Oh... Beaucoup de choses <rire> Hé, hey, vous là-bas Regardez, les revoilà oh oh ouais Attendez Regardez ce que nous avons à notre possession. Mais c'est le chien de Jack Exactement. Maintenant, rendez-nous et Laura où on tue ce chien. Quoi mais il est Ta déjà... Dites-lui où est leur ami Jack nous en voudrait si son chien venait à mourir. J'y crois pas, ça marche. J'en étais sûr. Alors, où est-elle Dans la maison au loin. Par là-bas. On garde le chien pour être sûr. Allez, viens, Ig. Je te suis. Ouais, pas super comme jeu ça. Quoi mais c'est le jeu le plus sordide que je connaisse. J'en ai un qui est bien mieux et beaucoup plus simple. Ah oui, et lequel La roulette russe. Je connais pas. C'est très simple pourtant, vous avez deux revolvers à barillet Oui, je dois avoir ça, bouge pas <rire> Alors c'est pas ça, qu'est-ce que c'est que ça Non, c'est pas ça... Encore moins ça... Encore moins ça... Non. Stop Arrêtez-vous Relâchez Laura Purée les gars, vous allez tout foutre en l'air Et voilà, on vient la sauver et elle se plaint Oh là, vous êtes qui vous eh bien, nous sommes des amis de cette jeune fille. Enfin, faut le dire vite, hein. Et on est venu pour la sauver. Ah oui, et comment comptez-vous vous y prendre <rire> Rendez-la d'où, on tue ce chien. <rire> vous vous fichez de moi, ce chien est déjà mort. Ah, il est plus intelligent que les autres, celui-là. Eh, hey, mais c'est le chien de Jack. Et alors Imaginez que vous ayez ce chien avec vous. Vous pourrez enfin attirer Jack jusqu'à vous et le tuer. Oh, oh, oh. je t'aime bien, petite. Hmm ce que dit la petite est bien vrai! Donnez-moi ce chien! Seulement si vous nous rendez Elora en retour! Ouh! Mmh, c'est d'accord! <rire> Au fait, Oggy, merci beaucoup pour mon sac, tu gères! Me voilà, mes amis! Jack! C'est C'est horrible! Ils ont capturé ton chien, et ils ont menacé de le tuer! De le tuer? Mais il est déjà mort! Ah oui, tiens, c'est vrai! On n'y avait pas pensé! Et qui était-ce donc? Eh! Là-bas! Encore eux? Vite Poursuivons-les ouais Oh, je crois qu'on est encore grillés Mais merde, courez plus vite Attendez, j'ai une idée Quoi Mais j'ai pas dit qu'on devait s'arrêter, mais qu'on devait courir plus vite, Elora Attends deux secondes Eh hey, vous là-bas Vous savez quoi Le chien de Jack est chez Oogie Boogie Tiens, ils se sont arrêtés Bien joué, Elou Allez, perdons pas de temps et quittons ce monde horrible Enfin horrible... Rappelle-toi ce que nous a dit Mickey Il faut absolument qu'on fasse régner l'ordre dans les pays de Disney Et pour le moment... J'ai plutôt l'impression qu'on fout le gros bordel. C'est pas faux, ouais. Bon, fin, pour le moment, concentrons-nous sur notre fuite. Eh, hey, regardez, ces troncs sont plutôt bizarres. On dirait des portes. Eh, hey, regardez la lumière au-dessus. On dirait qu'elle vient de s'allumer. Tiens, c'est vrai. On rentre Allez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un pouce bleu, en commentant ou en partageant la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer...